Amis de chiffres et des infos. Vous pouvez faire une crise cardiaque sans le savoir. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Circulation, la moitié des crises cardiaques seraient silencieuses. Des infarctus qui passeraient inaperçus mais qui pourraient être extrêmement dangereux. Des crises cardiaques silencieuses mais dangereuses. Pour une grande majorité d'entre nous, la crise cardiaque est assimilée à une douleur violente dans la poitrine, à un malaise, à un essoufflement. Si de nombreux infarctus se manifestent de cette manière, il serait aussi possible que le cœur s'emballe, sans que la personne concernée ne se rende compte de rien. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue scientifique Circulation. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont suivi 9500 personnes pendant plus de 20 ans. Sur cette période, 386 individus ont fait une crise cardiaque avec les symptômes que l'on connaît, et 371 ont fait une crise sans le savoir. Mais ces crises silencieuses ne sont pas moins dangereuses, bien au contraire. Parce qu'elles ne sont pas détectées et traitées, elles multiplient par 3 le risque de décès. Quand une personne est prise en charge à la suite d'une crise cardiaque, le risque de décès est de 34%. On imagine bien les dégâts pour une personne qui n'a pas conscience qu'elle est en danger. Le traitement diminue le risque de décès. Ce type d'infarctus fait autant de dégâts qu'une crise cardiaque plus classique, explique le docteur Elseyud Soliman, un des auteurs de l'étude. Mais comme les patients ne savent pas qu'ils ont eu un problème cardiaque, ils ne peuvent pas recevoir le traitement adéquat qui leur permettrait d'en éviter un autre. Les auteurs de l'étude précisent que les hommes seraient davantage concernés par ces crises silencieuses, mais les femmes en meurent plus facilement. « Notre étude suggère aussi que les personnes afro-américaines s'en sortent moins bien que les blancs, mais le nombre est trop faible pour en être sûr », ajoute le chercheur. Selon les autorités sanitaires, pour éviter de faire une crise cardiaque, il faut arrêter de fumer, manger sainement, pratiquer une activité physique régulière et surveiller son taux cholestérol ainsi que sa pression artérielle. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.